C'est dommage je C'est la C'est Je ne sais tu dit que dit que que pas. C'est le vous. Plaît. Oui, je De ouais, je la ah, partie à chembe pas Nous sommes rassemblés pour rendre hommage à un grand héros national, l'un des pères de la patrie, le général Toussaint d'Ouverture, qui son génie, un peu tracé pour nous, pour nous sortir de l'enfer, le plaidoyer pour le vivre ensemble. Les tambours à Soto, les tambours d'Haïti, pour nous rappeler le sacrifice des pères de la patrie. Au chant pour tous saint l'ouverture. <applaudissements> Dévotionnel, les tambours à Soto auraient été utilisés, dit-on, durant la période de la Révolution pour lancer des messages codés. Nous sommes le 7 avril 2023 et ce 7 avril ramène les 220 ans de la mort de Toussaint l'Ouverture. Mais c'est aussi l'anniversaire du retour des cendres de Toussaint-L'Ouverture sur sa terre natale. C'était le 7 avril 1983, il y a 40 ans. Et l'événement du retour a mené également l'inauguration du Mupana le 7 avril 1983. Triple événement pour nous aujourd'hui. Et j'invite le Premier ministre, Son Excellence Dr. Ariel Haru, pour son discours de circonstance. Les membres du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Messieurs du Haut-État-Major des Forces armées d'Haïti, Messieurs du Haut-Commandement de la police, Mesdames, Messieurs du Corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs des grands corps de l'État, Mesdames, Messieurs de la presse, Chers élèves du lycée Toussaint-L'Ouverture, Mesdames, Messieurs. C'est avec fierté et un sens du devoir républicain que je me joins à vous aujourd'hui pour rendre un hommage à la hauteur de sa grandeur dans l'histoire d'Haïti à Toussaint Louverture, héros national et précurseur de l'indépendance de notre pays. Il y a 220 ans, mourrait dans la solitude, le froid et la privation de sa liberté, notamment Toussaint Louverture, pour que vive le rêve de centaines de milliers d'esclaves, de créer un précédent historique d'une société noire, autodéterminée, libre et égalitaire. Toussaint Louverture, est un personnage hors norme. Sa notoriété et sa stature politique, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, ont traversé les mers et ont fait de lui un acteur politique de premier plan dans l'histoire des Noirs et de la colonisation comme système abouti de l'exploitation cruelle de l'homme par l'homme. Bien entendu, Toussaint L'Ouverture est un homme aux mille destins croisés qui lui ont permis d'accéder à ce rayonnement universel dû à tous les grands leaders. Notre héros national et universel était en phase avec son temps, peut-être beaucoup plus que les autres. Pour certains, Toussaint Louverture était un héros visionnaire, courageux. Pour d'autres, un rebelle et un opportuniste. Mais personne, ses contemporains y compris, n'a jamais contesté le fait qu'il était un homme extraordinaire et que le traitement qui lui a été infligé au fort de Joux était injuste et incompatible avec la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Général français et gouverneur de Saint-Domaine, Toussaint-L'Ouverture est resté debout jusqu'à sa mort, malgré les dures conditions de sa détention en France. Homme avec un sens élevé de la responsabilité, il trouva les ressources mentales nécessaires depuis sa prison pour écrire un long mémoire au premier consul français, Bonaparte, afin d'expliquer les événements qui ont motivé ces prises de décision pour, surtout, corriger le déséquilibre dans les rapports entre la France et ses colonies, particulièrement celle de Saint-Domingue. Jusqu'à ces derniers instants de vie, Toussaint Louverture a défendu la cause de Saint-Domingue. La nécessaire liberté des Noirs maintenus dans l'esclavage. C'est un frère Maïtien, mesdames, messieurs. Pièce moun pas mette en doute volonté tout sain tu te gagné pour te rassembler tout moun. Goumè ça menel tombe li en vôlè. En plus, c'est pas même sous terre côté le défait de la. C'est ça qui t'est motivé pour camper bataille. Nos objectifs pour doivent monde respecter. Nos objectifs tout pour finir avec l'esclavage qui était un système monde nous pas imaginer et accepté sous seule base a une catégorie monde qui inférieure à cause de couleur. Je dis à occasion ça, nous souhaitons parler particulièrement avec les jeunes haïtiens et avec nous-mêmes élèves lycée toussaint ces Nous sommes de une génération qui héritier et d'un gros désastre à cause d'un paquet de décisions, l'idée qui était manqué de vision, qui manquait de courage, prend pour nous. L'important pour nous comprendre le travail de tous ces ouvertures et puis inspirer nous de lui. Tout simple, c'est un héros parce qu'il a un courage, détermination, un pile d'énergie pour le défendre avec intelligence toute saleté. Ouais. C'est vrai, nous tous, nous pas qu'un héros. Mais, nous sommes citoyens et puis nous devons être bons citoyens. Pour ça, il faut que nous jouions énergie et courage pour nous faire difficultés nous rencontrer dans la période. Il faut que nous mettions tête tête sous épaules pour ne pas quitter pièce division dans la nous. Si nous voulons honorer mémoire de Saint-Louverture, nous, prenons, nous devons prendre responsabilité, nous, et puis travailler pour les pays nous, rendre-nous fiers. Nous avons besoin de courage avec énergie, mais nous avons besoin de conscience avec intelligence, tout. Ça, pas tout ça, l'ouverture pas jamais accepter, tourner jouet pièce Tout saint l'ouverture, c'est travail pour atteindre. Objectif li, qui sait camper beau côté yon peuple uni, cap travail pour libérer -il à bien -être li. Mesdames et messieurs, aujourd'hui qui ramène le 220e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture, un hommage lui est également rendu en France, où sa mémoire continue de rassembler tous ceux des Haïtiens comme des Français, qui vivent avec la conviction que le monde a besoin de modèles glorieux pour faire tomber les barrières que nous impose la discrimination, l'injustice et le manque d'humanité. Ce n'est pas sans raison que le fort de Joux reste encore aujourd'hui un lieu de pèlerinage pour des milliers de personnes qui préservent leur foi dans la possibilité d'un monde meilleur pour tous. Je tiens à remercier, au nom de toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens, le peuple français et les autorités françaises, ainsi que nos compatriotes et les missions diplomatiques haïtiennes en France, pour leur implication dans ce hommage rendu en France à Toussaint-L'Ouverture. Ce n'est pas sans raison que nous admettons que ce hommage à Toussaint-L'Ouverture, malgré le passé pour le moins trouble entre des Français et des indigènes devenus haïtiens, qui ont dû s'affronter dans une guerre pour l'indépendance, est d'une belle preuve de l'amitié profonde et continue entre Haïti et la France. Nous devons en permanence rendre hommage à Toussaint L'Ouverture. C'est de notre devoir. En ces moments de crise, notre héros, L'Ouverture, doit nous servir de boussole pour consolider ce besoin d'unité entre les Haïtiens. Il nous faut, en tant que peuple, un nouvel élan une nouvelle conscience de notre fraternité, de la paix, de la sécurité, de l'empathie et de la clairvoyance nécessaire pour choisir à travers des élections justes et démocratiques les futurs leaders et dirigeants qui correspondent à nos aspirations et à nos exigences. Mesdames, Messieurs, Le moment est arrivé. Et c'est vraiment l'occasion, pendant ce hommage à notre héros national, de lancer un, mot, un message au monde. C'est l'occasion de dire à tous, citoyens d'ici et d'ailleurs, qu'en Haïti, nous avons et nous gardons en nous quelque chose de tout sa ouverture, ce brillant exemple. Glorifions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 pour liberté au Seyon, comme ça c'est un lot. Même Jean avec Zanset nous a mis tête ensemble pour nous gérer la liberté de Tebanoua. Directeur général Mupana, artiste peintre de son État, a préparé une exposition, les visages de liberté. Et c'est l'exposition de ça, Premier ministre avec invité lyo on va l'inviter. Et puis, tout de suite après, on se rend directement dans les jardins du Bipana.